Qu'est-ce que tu as pensé du film The Ostrich Politique J'ai beaucoup apprécié que le film ait été réalisé par un étudiant pour sa fin d'étude et qu'il ose dénoncer notre société. Mais le fait que l'étudiant prenne autant de risques en faisant allusion à notre société et à ses dysfonctionnements, comme le dérèglement climatique, les gouvernements autoritaires, les dictatures, les droits qui sont toujours remis en question. Ouais, je suis d'accord avec toi, il faut beaucoup de courage pour organiser ce film, pour tout le créer, tout ça. Il faut énormément de force pour dénoncer autant sans choquer et en faisant quelque chose de si petit. Raymond, as-tu compris le passage après que l'autruche se soit droguée Je n'ai pas trop compris. Euh... Ça me semble étrange que l'autruche commence à devenir folle et qu'ensuite tout redevienne à la normale.